Kezao est un jeu d'observation et de rapidité. Les joueurs doivent poser des cartes selon certains critères. Kezao est un petit jeu coloré composé d'une soixantaine de cartes. Chaque carte comprend entre une et six couleurs. Au début de la partie, chaque joueur reçoit sept cartes. Le but est simple, se débarrasser de toutes ces cartes avant les autres. Chaque tour, l'un des joueurs lance les dés. Simultanément, le plus vite possible, Chacun fouille dans ses cartes pour en poser une qui correspond aux critères. Il est possible de poser plusieurs cartes, tant que le nombre total de cartes ne dépasse pas le nombre de joueurs. Chaque carte doit être posée indépendamment. Si un joueur se trompe, il doit immédiatement récupérer sa carte et en piocher 3 supplémentaires. Une place étant libérée, un autre joueur peut en profiter. Dans Kezao, les contraintes sont données par 2 dés. Si les dés montrent deux couleurs, il faut poser une carte avec au minimum ces deux couleurs. Par contre, si l'un des dés est barré, la carte ne doit pas présenter cette couleur. Si les dés présentent la même couleur, avec et sans croix, celui qui les a lancés doit choisir l'un ou l'autre en l'annonçant à voix haute. Le tour se termine lorsque le nombre de cartes jouées correspond au nombre de joueurs. Le joueur à gauche de celui qui a lancé les dés les récupère, et un nouveau tour commence. Lorsqu'un joueur n'a plus aucune carte en main, la manche prend fin et il gagne un point. Pour gagner la partie, il faut totaliser 3 points.